Ah oh, c'est joli. Woohoo! I know it's hard, but trying to aim your weapon towards the monsters, not the food. Ouais, j'en ai un broché hein, sans le voir. Stop dragging your feet. Thanks. Marc, pour arrêter les sorciers, euh, le nécromancien, ça peut mmh. être assez rapide. Hein. Mmh. Mmh. Par contre, euh, <coughs> ça manque de portée. Ouais bah je peux bah. pas tout avoir. <rire> Dis celui qui a une portée infinie. <rire> bah c'est pour ça. Attends je suis pas à la tornade. Poulet à gauche. Il a cassé le poulet Mais je voulais taper la pote Poulet à gauche <rire> <rire> ah On le fait jusqu'au combien celui-là aussi 20 on veut voir ouais, nice si on peut. Ah ça c'était moi ça La grande salle pour rien euh, <rire> ouais, on commence à flipper maintenant dès qu'on a une grande salle Merde <rire> Ce pouvoir à la coupe. Oh, oh. Stop wasting time Let's get out of here. Follow me Je la mort! Et eh ben voilà. D'accord. <rire> des fois le jeu. Ça devient difficile. Hein. Ouais. Des fois le jeu il se dit bof. Pas le temps. Ah oui, d'accord. c'est Il en faudrait plus les ah oui. niveaux comme ça. Je est en vacances là, il en pause. Ils sont très courts ces niveaux. Ça ne me déplaît pas. Pour éviter les araignées C'est pour ça, Anaïs. Anaïs, t'es en train de code T'as fait quelque chose ou... Elle a pris oui, un yaourt. Même la reine, elle est toute pourrie, regarde. Voilà, bon, c'est fini. Voilà, c'est fini. Voilà, voilà c'était dur. Je prends la potion. T'étais à fond J'ai besoin des potions Voilà. Si vous voulez des clés plus tard, par exemple, on sait jamais. Des fois que ça puisse être utile d'avoir des clés en rab. Ah on avait dit pas taré Ils ont pas eu le mémo. Well done. Piou, piou, piou piou piou piou piu, piu, piu, piu, un peu en bas s'il vous plaît les gens Bah bon, y'a pas de soucis Il euh, n'y avait qu'une personne en haut en fait Another chance for the elf for me to laugh at him Un poulet en haut. Yeah! Un peu plus suave la voix, si possible. Aïe aïe aïe aïe aïe. Nice! Woohoo. Mm -hmm. Ah bah c'était bien. Allez, on remet le trigger en place. On la refait On prend le poulet en attendant. Ça c'est sûr, c'est hey. la roulade pour aller oh chercher cool. le. Ouais. ouais, ouais. Ça... Ah voilà, fallait casser un poulet. C'est Le jeu qui trouve que c'est trop facile pour nous, il veut qu'on suicide des poulets. Je trouve qu'on s'en sort plutôt bien encore. Ah, c'est niveau 1. Let's move Attention au piège mmh. Pour Le... une fois, je ne les ai pas ouais. eu. Non mais c'était pas un trou. Ce serait un trou, ce serait Nessie. Il serait tombé dedans. Euh, chacun prend une direction. Oups, there goes the elf. <rire> La mort vous va si bien. Ah. Trop lent. Cours, cours, cours, cours. cours. Le pognon Yeah aïe En même temps vous êtes parti devant. <rire> Alors que là, il est resté derrière. Comme un gros lâche. <rire> non, comme un aïe. Il y a Sur un machin qui Il sorci un sorcier Harry. Voilà. Tu es un boursier Harry. Tu es un boursier Harry, ouais. <rire> Mais maintenant on sait que Georges Pompidou il était un sorcier. En bas. Et t'inquiète, je peux faire apparaître des boucliers. C'est ça, des boucliers fabuleux. Il est passé uh -huh. à côté, celui-là. Non, il est passé au travers. Il est, il est renvoyé. <rire> il est passé au travers. That je sais que c'est difficile, mais essayez de your weapon towards the les monstres, pas la nourriture. Poulet à gauche. Fait rien. Ouais, merci. Je suis Good Il est 22h. 22 22. Wow, le paquet de sorciers euh. Ouais, attends, le ouais, paquet de poulets maintenant. Oh, ouais, je suis donc du fan du SMG, ouais. hein. Ça, ça, ça fait quoi de faire des dégâts Attention euh, magicien. Euh, ouais. T'inquiète, je gère. En même temps, les deux poulys euh, ont été détruits. Non, non. <rire> Dommage. Oh, oh. Oh besoin de puissance de feu supplémentaire Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, Salade Salade, salade, salade, salade <rire> Attends, je m'occupe des gargouilles Voilà, espèce de saleté J'ai besoin d'un coup de main wow. Ouais, pourquoi j'ai pas transformé la gargouille en poulet, moi Ah D'ailleurs, tu fais quoi avec tout cet argent Seb Tu te fais des crânes en peau de direct, ROTI Ah Ma couronne Bah ROTI Ooh, Non mais t'es sérieuse <rire> Non mais là vaut mieux que tu meurs là <rire> C'est plus rentable. Nothing will stand the way your eh, sauf quand elle meurt <rire> <rire> Non, je lui ai la poupou. Awesome Fantastic Good Go go fast <rire> Fantastique, fabuleux Bien J'ai trois mots de vocabulaire, je connais pas de synonyme. <rire> Et y a la mort qui oui, me poursuit. J'attaquais la mort J'ai attaqué pas la mort, j'ai attaqué le pilier qui était derrière. Par principe Comme ça par principe <rire> T'as des principes toi <rire> J'y cours après, mais c'est pas une bonne idée non plus. Ouais, la y'a plein de poulets, regardez, j'ai fait apparaître des poulets dans ah, ma vie, j'ai une réussie un truc your... ah, allez, mais allez, est la Voilà, et le brutos, il, il a récupéré le trésor de la... J'ai besoin d'aide Ce génocide <rire> au niveau des enfers, quand même. <rire> Les mecs, ils ont aucune chance. <rire> Stop dragging your feet Bon, on rate pas les deux centimes quand même au cas où. Ouh eh, regarde-moi ça! 816 morts! J'étais en train de Bon, euh, encore loin des 1200, mais. La mort vous va si bien mourir 100 fois. Et or, ah. nous on l'a pas encore eu celui-là. Hein même pas oui. le bronze. Hein <rire> Moi c'est bon, j'ai ma boule magique.